Avant de lire le livre je me suis dit je vais mettre les 30 euros sur des mangas et après je me suis dit je vais tenter de lire un livre pour voir J'adore vraiment lire. Ah, pas trop, c'est pas trop mon truc la lecture, mais bon. Par exemple, les livres d'école, souvent ça ne m'intéresse pas. Et effectivement, les lectures obligatoires, les lectures scolaires, ça, ça, ça peut être dissuasif et ça peut faire qu'ils n'auront pas la curiosité d'aller mettre le nez dans un autre livre. Quoi. Les livres qu'on qu lit, papier, c'est toujours des, des vieilles personnes, on va dire, qui les écrivent. On veut dépoussiérer l'idée de la littérature. Casser ses préjugés et de dire « mais attendez, même un classique ?» Euh, ça peut avoir un lien avec ce qui se passe en ce moment pour vous. Je pense qu'il y a quand même un temps où, de toute façon, euh, ils entrent en adolescence. Le besoin du groupe euh, est là, qu'il ne se retrouve pas dans le livre. Une fois que j'ai eu un téléphone... Euh... <rire> non, mais c'est vrai que je lis moins. Je pense que les élèves qui ont été habitués à lire, euh, c'est pas grave. Même s'ils ont ce petit moment de flottement, ça reviendra. Je me pose des fois à la bibliothèque et je lis. Donc moi, je sais que si je rentrerais dans une librairie, je ne saurais pas où aller directement. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne porte pas forcément une grosse attention à aller en librairie. Après, ça va peut-être changé avec ce projet-là du lycée. Comment ramener à la lecture et pourquoi ramener à la lecture quelqu'un euh, que le livre n'intéresse pas, qui l'associe voilà, qui à l'école, euh, qu'il a mis en situation d'échec, etc. Plus le temps passe et plus je suis consciente qu'il faut faire lire les jeunes et que notre métier, c'est de nous nous adapter à ce qu'eux ils lisent et pas l'inverse. On facilite l'accès des collections, sur, par exemple sur les mangas, on essaie de mettre en avant ce qu'ils aiment bien, la bande dessinée. Si on les accompagne une première fois, on leur dit mais si c'est aussi pour vous, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, et bien là on s'aperçoit qu'ils reviennent après. Ça plein d'aspects du livre, donc ça donne vraiment une vision euh, très globale de cet objet. Euh, ça, Du coup, ça le désacralise un peu. On a fait les ateliers d'abord sur le Rwanda. Euh, je les ai emmenés en voyage au Rwanda, je les ai fait écrire sur mes phrases sorties du livre. Et ils ont créé leur propre récit sans avoir lu le, la mémoire trouée, sans savoir vraiment de quoi ça parlait. Et, euh, et ensuite, ils sont rentrés dans le livre à travers cette rencontre, qu'ils allaient pouvoir également rentrer dans un univers qui est l'univers de la librairie, qu'ils ne connaissent pas forcément. J'essaie de leur faire comprendre, grâce à un support livre, quel est le parcours du livre. Pour moi, il y a un message super important, c'est le prix du livre est fixe en France. Et euh, allez dans les librairies, on est là pour vous aider. Je trouve que les euh, autrices et les auteurs ne sont pas assez rémunérés par rapport à ce qu'ils écrivent. Parce que 6% sur, euh, sur euh, le prix euh, hors taxe, ça fait peu quand même. Ça se voit que c'est une passion en fait. On se rendait tous dans une librairie comme ça, mais on ne pensait pas qu'il y avait autant de boulot derrière. Par exemple, les bons de commande, le tout regarder. Les prix, l'impression, tout ça, pour moi, c'était une personne qui faisait tout ça. C'est vrai qui est sympa avec les livres, c'est toute l'odeur de l'industrie, mais ce n'est pas vraiment une industrie, c'est encore différent. Moi, je sais ce que c'est la typographie, alors qu'avant, je ne savais pas ce que c'était. Un livre, c'est rien, quoi. C'est un petit truc, ça fait 10 cm par 10 cm. Et en fait, c'est une bombe, quoi. Et là, ça va être un premier pas pour choisir une lecture personnelle. Quoi. Si on sait tout ça sur l'ancien temps, c'est grâce au livre. C'est pas éternel, mais presque. Quoi. Ils me surprennent agréablement, même par l'intérêt qu'ils ont manifesté en passant dans tous les rayons. J'aimerais bien aussi qu'ils se conseillent entre eux, le conseil entre pairs. Finalement, c'est pas mal non plus. Hein. Ben avec l'opération du coup j'ai pu acheter euh, un livre de recettes. Moi je choisis euh, une, la collection Demon Slayer. J'ai pris euh, deux BD pour mon père. Moi, je pense que je vais aller voir des mangas, je vais aller voir mes copains et je vais leur dire euh, vous prenez les deux premiers tomes, moi les, les deux suivants. Et... Sûrement les faits réels et la science-fiction aussi. C'est euh, en fonction de ce qui va m'inspirer dans ce que je vais lire dans le résumé ou les deux trois premières pages. Jeune dans les en librairie, ça a permis de découvrir justement que les jeunes ils étaient curieux. Il n'y a rien de plus dans la vie qui marque plus qu'un livre.